Salut c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe alors comme vous avez pu le voir l'actualité de cette semaine et eh bien c'est euh, la grève nationale qui est annoncée euh, pour mardi 26 alors on a déjà entendu certaines personnes expliquer qu'une grève d'une journée ça ne servait à rien qu'il fallait plus etc mais euh, ce qu'on sait très bien nous en Guadeloupe c'est que euh, en fait une grève c'est un appel lancé par les organisations syndicales mais ensuite et eh bien euh, ce sont euh, aux enseignants euh, de décider euh, ce qu'ils en font réellement l'année dernière on on était partis sur une journée d'action et puis ça s'est enchaîné et on a terminé à deux mois de blocage dans toute l'académie. Donc cet appel à la grève, c'est juste pour lancer. Euh, un mouvement qui, on l'espère, sera le plus fort possible, parce que malheureusement euh, il y a de nombreuses raisons euh, qui euh, justifient pleinement euh, cette grève. D'une part, il euh, y a le problème de nos salaires qui sont gelés depuis euh, le 2010 et donc qui fait qu'on a une perte de pouvoir d'achat qui est tout simplement gigantesque hein, qui varie euh, quand on est au 9 e échelon pour un certifié c'est presque 3500 euros par an euh, qui sont perdus euh, mais quand on est au 5 échelon c'est quasiment 2000 euros euh, qui sont perdus pour nous hein, avec les 40% ça fait des sommes gigantesques euh, que nous avons perdues et donc, ce que nous demandons, nous, au SNES et puis avec les autres organisations syndicales impliquées, eh bien, c'est une véritable revalorisation de nos salaires et pas la petite aumône que le ministre daigne nous faire de 150 euros une fois par an pour soi-disant acheter du matériel informatique. Il faudrait qu'il aille dans un rayon informatique pour découvrir les prix réels d'un ordinateur, d'une imprimante, des consommables et puis bien sûr de des fournisseurs d'accès à Internet. Et puis, au-delà de ce problème des salaires, eh bien, il y a le problème des moyens. Euh, parce qu'on voit bien que nous sommes dans une crise sanitaire et que les moyens ne sont absolument pas là. Euh, quand on nous explique qu'on baisse les budgets pédagogiques pour acheter du gel hydroalcoolique, c'est un problème de moyens. Quand on entasse 28, 29, 30 élèves, alors même que euh, tous nos établissements de l'académie devraient être classés en éducation prioritaire et ne jamais dépasser euh, 24 ou 25 élèves, eh euh, c'est un problème de moyens. Et puis, euh, c'est un problème aussi de santé publique, puisque... Euh, plus on entasse d'élèves, plus on prend le risque de faire circuler le Covid-19 et donc bien évidemment c'est notre qualité d'enseignement qui est complètement mise en péril et non pas parce que nous ne sommes pas compétents mais tout simplement parce que eh bien, nous ne pouvons pas faire notre travail correctement expliquer qu'on peut faire de la différenciation et qu'on peut travailler par groupe avec plus de 24 ou 25 élèves c'est une utopie la plus totale et on sait très bien que ceux qui sont punis eh bien, ce sont nos élèves les plus en difficulté ce sont les élèves les plus fragiles qui souffrent le plus de cette situation euh, donc euh, à la rentrée prochaine euh, en plus euh, eh bien, la rectrice qui n'a pas fait son travail auprès du ministère et qui a véritablement abandonné l'académie pour des raisons politiques évidentes euh, de carrière eh bien, euh, nous abandonne encore avec 17 postes supprimés et 450 heures supplémentaires en moins alors les heures supplémentaires en moins euh, c'est effectivement une bonne chose parce que euh, ça voudrait dire qu'on euh, a des postes mais comme on supprime des postes à côté en plus, ça ne va rien résoudre du tout, si ce n'est dégrader les conditions de travail. Et on a l'impression que certains collèges sont véritablement punis comme le collège Sylviane-Telchit qui perd euh, un nombre d'heures gigantesques mais il n'est pas le seul on a de nombreux établissements euh, qui perdent euh, des heures euh, toujours avec le prétexte fallacieux que les effectifs baissent mais le problème c'est que les effectifs qui baissent, ils baissent très faiblement et par contre les heures perdues elles, euh, c'est euh, de manière gigantesque donc on voit bien qu'on a une inadéquation totale entre euh, les heures perdues et euh, les postes supprimés et ça c'est tout simplement inacceptable euh, et, on demande à la rectrice de revoir au plus vite sa copie parce que qu'au euh, SNES FSU, eh bien, nous avons mené le combat l'année dernière euh, largement majoritairement euh, pour obtenir plus d'éducation prioritaire. Pour l'instant, euh, les huit établissements qui ont été ciblés euh, n'ont aucune garantie que ce système se pérennise et nous, on voudrait non seulement pérenniser le système et rentrer euh, dans... Euh, une véritable politique d'éducation prioritaire qui permette aux enseignants d'améliorer leurs conditions de travail, d'avoir une pondération pour pouvoir faire le travail de suivi des élèves qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Et puis, d'augmentation de l'éducation prioritaire pour permettre à tous d'obtenir un véritable, une véritable amélioration de nos conditions d'exercice et donc garantir la réussite des élèves, euh, ce qu'on a beaucoup de mal à faire aujourd'hui dans les conditions déplorables dans lesquelles nous travaillons. Donc euh, rendez-vous mardi à 9h euh, à Ancanela aux abîmes, au restaurant. Et puis euh, d'ici là, nous vous souhaitons un beau week-end. Prenez soin de vous. À bientôt.